bienvenue sur Reforest. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne notre service. Donc Reforest, c'est un service qui permet de planter des arbres à chaque fois que vous visitez le site d'un de nos partenaires, qui sont actuellement déjà plus de 1000. Pour cela, il faut télécharger une petite extension sur votre navigateur. Donc ça fonctionne sur Chrome, sur Firefox, également sur Microsoft et Chromium, et bientôt sur Safari. Donc pour ma part, je suis sur Chrome, donc quand je vais sur le site de Reforest, on me propose d'ajouter depuis le Chrome Store. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ajoute l'extension et j'autorise les euh, permissions qui nous permettent de détecter quand vous visitez le site d'un partenaire, justement. Une fois que l'extension est installée, donc, je vois une petite page de bienvenue, mais je vois surtout euh, mon extension qui apparaît ici. Depuis cette fenêtre, vous pouvez voir le nombre d'arbres que vous avez déjà financés. Donc ça, c'est le petit bonus euh, qu'on vous offre à votre arrivée hein, dès que vous avez téléchargé notre extension. Et ensuite, vous avez d'autres actions pour planter plus d'arbres. Donc vous pouvez laisser votre email, partager sur Facebook ou également aller rechercher justement parmi nos 1000 partenaires. Mais c'est pas tout. L'extension permet également de voir qui sont nos partenaires directement dans votre moteur de recherche préféré. Donc que ce soit sur Google, sur euh, Bing, sur Ecosia, euh, mais également sur DuckDuckGo et Quant. Donc, moi je suis sur Google, je vais aller chercher une petite table de jardin. Donc voilà, on va voir si on voit des partenaires. Voilà, donc là on voit Maison du Monde, donc il y a notre petite barre Forest. On voit également euh, Concept Cuisine. Voilà. Euh, donc je vais aller cliquer sur Maison du Monde. Et depuis Maison du Monde il y a la barre Reforest qui apparaît ici et qui vous permet en un clic de planter un arbre. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je clique sur le bouton, ça va rafraîchir la page et ensuite ça va mettre à jour mon petit compteur d'arbres. Voilà, j'ai planté mon deuxième arbre. Et vous pouvez tous en faire autant avec vos recherches sur Internet en visitant nos mille partenaires. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. À bientôt